Nous nous retrouvons maintenant pour apprendre à créer des diagrammes de type circulaire, encore appelés diagrammes en secteur, ou diagrammes en tarte ou en camembert. J'ai préparé pour ce faire une feuille de calcul avec des résultats d'observation. J'ai observé que dans la classe, 7 élèves avaient un pull rouge, 5 ont un pull vert et 12 ont un pull bleu. Bien, je vais représenter ces informations donc sur un diagramme en secteur. Pour cela, je commence bien sûr par sélectionner les données, puis je me dirige vers le bouton de création de diagramme. L'assistant de diagramme propose des diagrammes en colonne, ce qui ne m'intéresse pas ici, enfin pas, pas aujourd'hui. Je vais plutôt prendre le type secteur, le type colonne aurait pu convenir aussi, mais cette fois je vous présente le type secteur bien, le type secteur donc, euh, est présenté immédiatement avec trois secteurs. Le secteur des pulls rouges, des pulls verts et des pulls bleus. Il y a bien trois secteurs. Les étapes 2 et 3 du diagramme, je n'aurai rien à y faire. Et je passe immédiatement à l'étape 4. L'étape 4, très importante, avec les titres. Donc, il s'agit ici de présenter la couleur des pulls et dans la classe euh, la classe de 7e G. Voilà. La légende à droite est intéressante, donc je vais la conserver certainement. Et j'ai déjà terminé mon diagramme. Enfin, je l'ai terminé, mais il y a quand même un petit problème. C'est que les pulls rouges sont présentés en bleu, les pulls verts en orange, et les pulls jaunes en bleu. Ou l'inverse, les pulls bleus en jaune. Peut-on corriger cela Bah ben oui, c'est assez facile. Alors pour cela, il faut que le diagramme soit toujours actif. Donc il est entouré de son cadre gris, il est parfaitement actif, c'est très bien. Je fais un premier clic sur l'ensemble des secteurs et je vois que chacun des secteurs contient maintenant un point bleu, une poignée bleue qui me permettrait de les travailler. Mais je voudrais travailler uniquement le secteur qui est actuellement en jaune, par exemple. Donc pour cela, je fais un nouveau clic du bouton gauche dans ce secteur et je vois maintenant que ce secteur est entouré des huit poignées bleues qui me permettraient de le travailler mais je ne vais pas utiliser ces poignées actuellement je vais maintenant faire un clic droit sur le secteur et je vais demander à formater le point de données voilà la boîte de dialogue qui m'apparaît m'indique qu actuellement la couleur active est du jaune mais comme cela représente des pulls bleus je vais plutôt choisir du bleu à la place et je clique sur OK les pulls verts sont actuellement en orange je vais régler ça à nouveau, clic droit et formater le point de données alors il s'agit de prendre cette fois du vert et je puis ensuite corriger les pulls rouges les sept pulls rouges je clique droit et je vais formater le point de données en rouge, bien sûr, pour les pulls rouges. Voilà. Eh bien, voilà déjà un diagramme plus intéressant. Peut-on le rendre encore plus intéressant Oui, sûrement. Alors, en science, on aime beaucoup euh, présenter des valeurs numériques. Alors, ici, qu'allons-nous faire pour présenter les nombres de pulls ou les proportions de pulls de chaque sorte Je vais réactiver l'ensemble du diagramme en secteur et donc les, tous les secteurs sont maintenant actifs et je fais un clic droit et je vais demander à insérer des étiquettes de données et voilà les étiquettes insérées elles ne sont pas très visibles évidemment elles ne sont pas bien situées et imaginons que je souhaite, plutôt que de présenter le nombre des pulls qui est déjà ici, je souhaite présenter les pourcentages. Eh bien, allons-y. Je refais un clic droit, et je vais demander à formater les étiquettes de données. Voilà. Alors, dans cette boîte de dialogue, je prends l'onglet « étiquette de données ». Et j'avais pour projet de présenter les valeurs sous forme de pourcentage, plutôt que comme nombre. Donc je vais cliquer sur « Afficher la valeur sous forme de pourcentage » et je vais décliner la proposition « Afficher les valeurs comme nombre ». Voilà. Mais il y a un deuxième problème qui va rester, c'est que les étiquettes ne sont pas très bien positionnées pour être bien visibles. Alors, on règle cela ici. Le placement de l'étiquette... Je vais prendre à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, je clique sur « OK ». Et je vois que j'ai donc 29% de pull rouge, 21% de pull vert, et bien sûr, 50%, la moitié de pull bleu. Et si maintenant je voulais mettre en évidence les pulls rouges, les faire sortir du diagramme circulaire, à nouveau extrêmement simple, je vais sélectionner seulement la série de données ou le point de données pour les pulls rouges donc je clique une fois sur ce point de données, voilà et maintenant, je, avec la souris, je vais déplacer le secteur rouge, je clique et je glisse et le secteur est écarté des deux autres secteurs voilà, avec ça, j'ai un diagramme qui est assez complet déjà et qui contient donc tout ce que je souhaitais y présenter. À vous de refaire la même chose dans un premier temps. Bon travail